Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tour de magie en compagnie de Brigitte. Restez bien jusqu'à la fin car le final est spectaculaire. Je vous donne donc rendez-vous à tout de suite. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez bien sûr la cloche. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Salut à vous. Avec Brigitte, on se retrouve donc en septembre, la rentrée des classes, hein, Brigitte. Mm -hmm. Et je vous ai réservé quelque chose de très sympa. D'ailleurs, tu n'es pas au courant, Brigitte n'a pas vu le tour avant. Les coïncidences, tout le monde les connaît, même vous. Les coïncidences pour toi, ça évoque quoi Les coïncidences, euh, le hasard. Le hasard les, Je vais t'aider les gens qui pensent à la même chose en même temps. En même temps, oui, tout à fait. Vous avez jamais reçu un, un, un, un appel d'une personne à, à qui vous avez pensé un instant même à l'instant même Même un SMS, ça m'est aussi. Moi ça m'a toujours. Euh, une, enfin, pour moi c'est pas c'est pas une science mais c'est que, quelque chose qui m'a toujours euh, interpellé. Oui. Et j'aimerais, en fait, en toute honnêteté, j'aimerais avec vous, avec toi, faire ce test. Voir si c'est possible. Pourquoi à pas l'instant T. J'ai deux jeux, d'accord Deux jeux de cartes. Lequel que tu veux prendre. Je suis là. Parce qu'il est plus joli que tu as. <rire> bon, hey, je m'en doutais. Ok, tu l'ouvres. Moi, j'ai ouvert l'autre parce que bon, elle a pris euh, le plus beau. Normal. Hein. Tu peux l'étaler. Je sais pas le faire, ça. Bon, tu fais comme tu veux, tu as fait rire. Oui. Montre-moi comment tu l'étales. <rire> On peut applaudir. <rire> Brigitte viens l'étaler. Parfait. Tu le prends en main. Tu oui. plies. Euh, Tu. Alors, tu vas, Tu. vas. vas. je vais mimer. Tu vas faire exactement ce que je vais faire. D'accord. Regarde. Tu mélanges comme ça à la Française. Oui, c'est mieux pour moi. Ça va, c'est pas c est, c est, Non, c'est ça va. pour une débutante, simple, ça, va. ça va. Regarde, tu, tu, tu le poses sur la table. Tu coupes, coupe. tu complètes. Jusqu'à complète. là, ça va, c'est simple. D'accord, ce vous... allez, on va faire plus simple encore. Oui, tu poses. Ah. <rire> ouais, pas <rire> tu poses les cartes une à une comme ça, voilà. Et tu peux même, si tu veux le faire par paquets. Prendre les cartes du dessous, voire même du milieu, tu peux poser par bloc, comme tu veux, comme ça. Ça te va Ça me va. Tu le remets face en bas. La première carte, tu la mets sans regarder dans le jeu. Je pas te Laissons voilà. le temps à hein, Brigitte d'intervenir. <rire> la carte du dessous, tu la mets dans le jeu. aussi Ouais. Je suis pas doué moi. <rire> c'est fait. C'est fait. Après tous ces mélanges. Oui. D'après toi et d'après vous, combien y a-t-il de possibilités que le jeu à Brigitte, par rapport au mien, soit dans le même ordre Franchement, je laisse <rire> les scientifiques calculer ça. C'est possible. C'est pratiquement, c'est possible, mais une chance sur des milliards, je pense. Ah bah carrément. Discrètement, tu vas regarder sans me la montrer la carte du dessus. Moi, je fais pareil. D'accord. Oui. Tu peux même la montrer au spectateur, je ne triche pas. C'est bon C'est bon. Tu coupes le jeu, rien. Et tu complètes, comme ça la carte est perdue. Oui. Alors, j'ai regardé une carte, j'ai mémorisé. Tu as regardé une carte, tu l'as mémorisée, oui. et nos spectateurs la connaissent. Oui. Ok, très bien. Alors on va faire très simple. Moi, on va faire un truc sympathique. Je vais sortir face en bas sans la montrer ma carte. La voici et je la pose ici sur le tapis. Et moi, pareil Ouais, sans la monter, tu la poses sur le tapis. C'est bon Brigitte J'espère que c'est celle-là. Très bien. Tu peux poser ton jeu, c'est fini. Rappelle-toi, depuis le début, nous avons mélangé les cartes, mmh. fait des coupes, on a fait un peu n'importe quoi. Carrément. Mais le plus important, c'est que nous avons tous les deux retenu une carte. Regardons la carte de Brigitte. Le 7 de carreau. Oui. Très bien. Tout, tout au début, on parlait de coïncidence. Oui, carrément. On disait que la probabilité était de pas grand chose. De pas grand chose. J'avoue. Enfin bon, c'est quand même, c'est quand même, euh, sur, pour qu'il qu y ait une coïncidence, euh, comme un appel, comme... Euh, elle est minime quand elle, même. Elle est franchement minime. Oui. On a fait un test et moi, j'ai pensé à une carte. Oui. Je me dis pas que c'est 7 de carreau. Ce qui est très fort. Et là, je pense que là, on peut applaudir. Ah, c'est incroyable. C'est le 7 de je carreau. Fait. On est compatibles. C'est ça, on peut dire ça. <rire> Hé, hey, ça, ça fonctionne. Prochain. J'avoue, je suis épatée. Je ne m'attendais pas. Tu t'y attendais pas, à... pas celui-là hein? Ah non, pas du tout. Hein? C'est une grande surprise. Ouais, J'adore. Moi aussi. Comme quoi, les coïncidences, ça existe. Mais peut être pas chez tout le monde. À voir. Allez savoir. Eh bien, merci de nous avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Brigitte, toujours euh, là. Oui, toujours <rire> présente. Toujours présente et on va essayer au mois de septembre de sortir des nouvelles vidéos. Oui, on va essayer. On va essayer, <rire> on va essayer. On va essayer, essayer. Après, faut, faut lire, faut ah, il faut lire, il faut étudier. Il y a beaucoup de travail. Hein. Oh, bah là, oui. Et surtout pour toi. Ouais parce que ce que, ce que ce que veut dire Brigitte c'est que au travers des tours de magie, il y a euh, plein de choses derrière. Sûr. Il y a la partie logistique, mais oui, comme vous m'en doutez, une vidéo, ça ne se fait pas en deux secondes. Eh non, eh non. Je pourrais <rire> faire une vidéo rien que pour ça, ça vous est pas très. <rire> voilà. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous à très très très bientôt au mois de septembre. En attendant, bah, reprenez bien le travail si vous travaillez. Et puis pour, pour les autres, et eh ben. Bon courage. Et voilà. bonne rentrée à vous. Ciao. Allez, ciao